pour faire ce bandeau chauffe-oreille ou headband. Ce bandeau, la, la particularité, c'est que on, dès qu on, quand on le voit, on pense que c'est du tricot, euh, la côte anglaise, mais c'est du crochet. C'est Pour continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. C'est le seul rang qu'on va refaire. C'est Voilà. Ce sera un chauffe-oreille pour le faire parce que ça va être le devant du travail. Voilà, j'ai terminé mes fils, hein, j'ai tout coupé, il reste un petit bout là, Et voilà, on tourne notre travail, votre nœud qui sera, le mien sera avec un autre fil.